Notre nouveau livre s'appelle « Les grands jours qui ont changé l'Amérique » et en fait c'est une histoire des États-Unis depuis le début, depuis le XVIIe siècle, avant même que le pays euh, n'existe, à travers 23 grandes dates. 23 grands jours qui ont changé le destin du pays, souvent changé le destin du monde et qu'on s'était forcé euh, d'écrire, de raconter comme autant de, de petites nouvelles, de petits romans qui s'enchaînent l'un à l'autre et qui enfin reconstituent une histoire des, des États-Unis à travers ces grands tournants. Il y a beaucoup de, de ces événements qui effectivement euh, euh, sont violents. Il y a des belles choses. Par exemple aussi quand, le, euh, quand on, un Américain met le, le pied sur la Lune pour la première fois dans l'histoire, c'est un événement heureux. Mais il y a aussi beaucoup d'événements qui sont euh, plus, plus funestes. Euh, c'est vrai que les États-Unis sont marqués à la fois par une poursuite d'un rêve, par une poursuite d'une de cette quête de, de liberté qui a depuis le début de, et, et, et de pureté aussi, euh, mais euh, l'envers le, le, le, de, de ce décor, c'est effectivement l'esclavage, euh, c'est euh, l'extermination des Indiens, euh, c'est la violence. Donc la violence est, est quelque chose qui est très présent d'une certaine manière et je dirais même encore ancré dans la société américaine aujourd'hui et qui constitue une euh, oui la deuxième la deuxième phase de cette de cette épopée euh, Américaine, mais je crois que c'est que c'est valable pour tous les pays. Il y a, il y a une, une violence qui est qui est, qui est qui est très présente. On le voit euh, dans, dans cet événement de, de Columbine où deux deux jeunes deux jeunes gens, deux jeunes lycéens, vont froidement euh, aller exterminer euh, les, le maximum de leurs camarades dans, dans le lycée. Et on raconte cette euh, ce jour terrible de, de l'intérieur avec euh, la, notre base a été de, de travail a été le, leur journaux d'intime et, et même les petites vidéos qui font comme celle ci euh, qui, qui font le, le matin pour leurs parents en disant euh, papa et maman vous n'êtes peut-être pas être très content mais euh, euh, on doit le faire et puis adieu il ya quelque chose de glaçant et ça ça reflète d'une certaine manière une euh, oui une une, une, une une identité assez assez inquiétante d'une nation, mais qui, constitu, qui, qui, qui la constitue à part entière. En tout cas, l'histoire américaine a été racontée aux Américains et au monde avec beaucoup, beaucoup de mensonges. C'est pas le seul pays qui, dans son récit, euh, a des mensonges. Mais c'est vrai que. L'histoire des Puritains arrivés en, dans ce qui allait devenir la Nouvelle Angleterre euh, en 1620 puis célébrant un an après en 1621 la première fête de Thanksgiving avec les Indiens, les tribus euh, locales dans une très belle entente, euh, célébrant ensemble les, les moissons et cette première année des Puritains euh, dans le territoire euh, américain, ça ne s'est pas vraiment euh, passé comme ça. La, la belle entente avec les Indiens n'a jamais réellement existé. En fait, euh, Thanksgiving a été aussi par la suite la célébration d'une guerre où toute une tribu indienne a été exterminée. Je dirais que toutes les dates tra traduisent l'esprit le, américain parce que toutes ces, toutes ces journées sont toujours euh, à la fois... Euh, dans une espèce de volonté de de changer quelque chose de changer le monde même même même quelquefois par le par, par le drame ou par les armes mais euh, et ce sont des journées dont on se souvient dont les gens qui l'ont vécu se souvient par exemple le, le 11 septembre ou la lune bah, ce sont deux événements très très différents mais tous les gens euh, qui vivaient à ce moment là se disent euh, entre eux mais où étais-tu quand tu as appris que euh, ça veut dire que ces journées-là re rejoignent euh, à la fois l'universel et l'intime. Et je crois que c'est ça qui caractérise les, les, grands, les grands moments d'une histoire, c'est quand l'individu se sent relié à une histoire plus grande que lui. Et, et, et cela, justement, permet de, permet de retracer à la fois le, le, le destin collectif, mais aussi de, de, de donner une identité au destin individuel culture américaine telle qu'elle s'est euh, développée, elle est évidemment marquée par son histoire, donc les grandes dates que nous avons choisies sont vraiment des événements euh, clés à partir desquels à chaque fois le destin a changé pour ce pays, ou en tout cas euh, c'est profondément euh, modifié. Mais en même temps, c'est vrai que euh, les Américains ont une sorte de génie du verbe, c'est un pays où on croit à l'art oratoire, où il y a de, de, de discours. Beaucoup de présidents ont prononcé des discours. dont on, on, on a retenu des, euh, des phrases entières. Je donne juste un exemple. Euh, John Kennedy disant euh, « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Donc l'histoire américaine est une histoire que les Américains racontent et, et qu'ils racontent euh, de manière à tracer à chaque fois la, la destinée qu'ils veulent exceptionnelle de leur pays. Donc il y a des faits euh, tout à fait important, réel et le récit de ces faits et l'un et l'autre marquent presque autant le, le destin américain. Nous avons choisi 23 dates, euh, on aurait pu en choisir plus ou moins, euh, mais c'est 23 dates très caractéristiques parce qu'il euh, y, y, y a un avant et un après à chaque fois. Il y a un avant et un après, il y a un avant et un après Pearl Harbor, il y a un avant et un après Hiroshima, euh, il y a un avant et un après Wondony, a... ce sont des dates qui vraiment infléchissent totalement le, le la destinée de, de la nation et qui vont avoir des, des échos longs, longtemps après euh, des années des décennies voire des siècles après et d'ailleurs on se les euh, on, on les connaît ces dates si je vous dis euh, Alamo euh, Gettysburg euh, euh, euh, Columbine Columbine, euh, aussitôt ça, ça, un seul mot suffit à, à la définir. Donc on les a choisis en fonction de, cette, de leur capacité à, justement, à bouleverser l'histoire et à, et à rencontrer l'universel et l'intime.